Connaissez-vous l'âge moyen en bonne santé des Français 62 ans. Après 42 ans de vie professionnelle pour les plus chanceux. Sachant que leur état de santé, c'est le dos cassé, les épaules, les coudes, les poignets, les troubles musculosquelettiques, qui constituent la première maladie professionnelle en France. Mais aussi des victimes, telles le scandale de l'amiante, mais aussi le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. Le stress, le burn-out, le chantage à l'emploi et les travailleurs sans toit. Les politiques mettent en place des mesures de concurrence avec la loi travail et sur le plan européen avec la directive européenne sur le détachement. Et les évolutions en cours, l'intelligence artificielle qui nous promet bons et merveilles. France Stratégie nous parle de 10% de disparition des emplois. Meilleure productivité, moins d'emplois, moins de travail pour tous. Croyez-vous dans ces conditions-là que vous serez toujours dans la même situation de santé à 62 ans Nous vous proposons une nouvelle approche. Un temps libéré, 32 heures sur 4 jours de travail. Mais aussi un appui, un soutien massif à l'économie sociale et solidaire un soutien aux coopératives, un soutien aux initiatives locales qui créent du sens, qui créent de la convivialité, de la vie, mais aussi l'obligation pour les employeurs de déclarer les maladies professionnelles, un droit de veto des organisations syndicales dans les entreprises. En fin de compte, nous avons une vision d'un projet de société cohérent, solidaire, avec un socle social de base pour tous, un toit mais aussi des ressources suffisantes pour préserver la dignité des personnes. Oui, un autre monde est possible, si vous le voulez, avec nous.